J'arrive pas à te l'avouer, mais je suis tombé sur ton live. J'ai trop l'heure qu'est maintenant, j'assume, j'écris dans le chat. C'est sans doute le meilleur stream de tous qui aurait cru que sur Twitch il n'y a pas que du pool. J'ai pas le courage de te 1v1. J'profiterai de toutes les occasions pour que tu gagnes. Oh, sur tous les lives, je passe. Sauf sur Rocket je trouve ce game dégueulasse. Moi je te dis que Call of Duty c'est fait pour toi. Call of Duty, bien sûr c'est ton jeu. Call of Duty c'est fait pour toi. Et moi tu gères ton MK2. Call of Duty c'est fait pour toi. Call of Duty, bien sûr c'est ton jeu. Call of Duty c'est fait pour toi. Et moi je vois, tu gères ton MK. Notification direct, je me lève. Je mets le son à fond, tu es trop à l'aise. Ouais, sois mon maître, apprends-moi, je serai ton élève. Go, aux cours particulier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 je pas le